Cher Monsieur Lagarce, je m'adresse à vous car je suis à la recherche d'un créateur de senteurs. Je crois que je peux dire un nez plus qu'un parfumeur, car l'objet de ma quête n'est pas à proprement parler un parfum. Mais pour comprendre le sens de ma démarche, il faut que je vous parle de mon fils. Il a 19 ans, c'est un garçon curieux qui aime voyager, manger avec les doigts dans des pays lointains, dévaler les rues de Lisbonne en tramway, prendre l'avion, et partir, depuis quelques années, nous communiquons avec lui par le toucher et l'odorat. « C'est mon fils qui m'a mise sur la piste des parfums. » Durant nos périples les plus odorants, un marché au Vietnam, un souk à Marrakech, il me disait toujours « Ferme les yeux, respire. »« C'est mieux que les photos pour se souvenir. »« C'est ton corps qui se rappellera. » Mon idée est donc très simple. J'aimerais que vous puissiez créer des fragrances qui permettent à mon fils de se souvenir de tous ces moments merveilleux que nous avons partagés, de les revivre. J'espère que vous accepterez ma proposition, non par empathie, mais pour le défi qu'elle représente. Post Cryptum, mon fils s'appelle Darius.